A fait quelque chose d'assez fantastique, c'est qu'on a fait une radio du salon d'un côté et des conférences de l'autre et on a mélangé les deux, ça veut dire qu'on a une radio sur les trois jours, filmée en multicaméra avec euh, donc multicam. Multicam conçoit et développe des solutions de captation multicaméra et le produit qu'on a créé spécialement pour la radio est une solution de captation toute automatique. Et nous, on utilise et on est content de l'utiliser parce que c'est un des systèmes aujourd'hui les plus performants en la matière et c'est super intuitif et que euh, c'est un peu comme Apple, voilà. On peut pas faire plus simple que ça et je pense que les gens de radio, ils sont très sensibles à ça. Ils ont besoin que ce soit efficace et de ne pas toujours être derrière. Donc on est interfacé en fait avec une console audio la meilleure façon pour nous d'interfacer avec cette radio visuelle est avec les soft LIOs, ou ce qu'on appelle l'interface WeetNet IP. Cela permet à nos vendreurs et à nos partenaires d'écouter sur du status de la console, même à détecter l'audio quand l'audio est présent, pour vous permettre de changer les angles de caméras à différents événements. Donc le système va automatiquement aller choisir la meilleure prise de vue. Et de l'autre côté, on a également automatisé l'habillage. Donc interfacé avec le diffuseur, on va récupérer l'information de, par exemple, un jingle, le, le morceau qui est à l'écoute, etc. Et donc ça va piloter comme ça un habillage qui va s'incruster sur les actions On peut vraiment euh, travailler très facilement sur l'habillage sans passer par un Photoshop. C'est instantané, hein. c'est vraiment un jeu d'enfant. C'est pas plus compliqué qu'une appli euh, sur un smartphone. C'est comme une chaîne numérique. Euh, qui se synchronise d'elle-même et qui permet donc de fabriquer de manière quand même très automatisée un média complet et euh, dynamique. Ce qui est important pour les gens de radio et ce que Multicam a compris, c'est que c'est pas l'audio qui suit la vidéo, c'est la vidéo qui suit l'audio. Entre la console audio, en l'occurrence ici une Whitstone, et le diffuseur, ici un RCS, on va automatiser la, la captation et donc on va pouvoir faire un streaming sur. YouTube ou Facebook de sa radio, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la radio visuelle, ou la radio film. On peut dire qu'il oui, y a une jonction entre la vidéo et la radio, oui. Si vous pensez à la radio visuelle, et que vous voulez en parler plus, vous devriez vraiment parler aux gens de Multicam, ils savent ce qu'ils font, et nous avons une interfaite entre les deux entreprises, dans et out de Wheatstone.